L'occasion était solennelle dimanche 18 avril dernier du côté de l'église des Assemblées de Dieu de Jéhovah Chama à Abidjan dans la capitale économique ivoirienne où a eu lieu la clôture du festival d'action de grâce FAG édition 2021. Ce scripteur et responsables de l'église ont été rassurés de l'état d'avancement des travaux initiés dans le cadre du partenariat signé avec American Dream Agricom International, une entreprise de construction et de promotion immobilière. Au nom du directeur général de American Dream Agricom International, au de Lange, je voudrais souvent maintenant m'adresser à vous. Depuis quelques années, American Dream, Agricole International, en partenariat avec l'Église des Assemblées de Dieu de Jéhovah Chama, a en entrepris de grandes actions. Nous remarquons sur le site du chantier qui était destiné à l'Église pour sa rénovation véritablement, encore, avec les fouilles, encore, avec... Euh, tout ce qui est entrepris prend corps avec des actions concrètes. Et cela, on l'évalue dans un montant de 45 millions de C'est CFA. En plus de ce montant qui concerne l'étude de travaux, il faut associer les montants pratiques associés au développement du chantier qui s'évalue à 25 millions de francs CEPA. En un mot, pour tout le chantier, on peut l'évaluer à 70 millions de francs CEPA. Dans la même lancée, l'American Dream ne s'est pas arrêté là. Nous projetons le regard dans le futur. Et le futur, ce sont des perspectives qui sont encore concrètes. Nous avons le chantier de Socor, le chantier Salem de Socoratié et le chantier Préobot de Socoratié. Mais mieux, il y a un chantier qui est sorti des terre au niveau de Bergerville où nous disposons de 100 logements. Un autre chantier encore au niveau de Bergerville où nous disposons des appartements. Donc en ce qui concerne le chantier de Cocody Angré, très bientôt les visites se feront et cela sous le regard du pasteur Menebou Joël. American Dream International, en dépit des contraintes liées au Covid-19, compte tenir ses engagements et conduire ses projets jusqu'à leur terme. De quoi rassurer et faire renaître l'espoir chez les souscripteurs et autres responsables de l'église Jéhovah Chama, gagnés par l'impatience. Vous savez que l'une des choses qui tient au cœur de Dieu, c'est son temple. Parce que le temple est le symbole de la révélation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Nous bénissons Dieu pour tous les efforts qui ont été fournis. Ce peuple, par son engagement financier, par sa mobilisation, a déjà fait un grand pas. Et nous croyons que cette étape va davantage contribuer à la réalisation de ce rêve. Nous bénissons Dieu pour tous les partenaires, pour tous ceux qui ont pu contribuer, tous ceux qui ont donné du bon cœur. Nous croyons que la grâce de Dieu se repose sur leur vie et Dieu les bénira davantage. Amélie Kandrum nous a annoncé que les chantiers qui étaient annoncés ont effectivement démarré. Alors cela a été une joie pour nous d'apprendre que ce qui avait été annoncé les années passées prend forme maintenant. Alors je pense que tous les souscripteurs attendaient que ça. Et donc euh, comme on nous a dit que bientôt les chantiers seront visités, tout ça fait notre joie. Et donc euh, nous voulons encourager les souscripteurs qui jusque-là ne croyaient pas, qui pensaient que la chose ne va pas arriver. Alors de manière effective, on nous annonce maintenant que ça démarre. Donc euh, merci pour vos patience et nous croyons que c'est une réalité. Croyez toujours et vous allez voir le résultat. Et déjà, sur les sites, quelque chose a commencé à sortir des terres. Donc, euh, soyez encouragés à ne pas baisser les mains, et surtout, continuez à prier et soutenir le projet, soutenir l'entreprise. Nous sommes en Afrique, avoir une maison, ce n'est pas facile. C'est vrai que l'entreprise est engagée, mais nous sentons aussi des oppositions sur le plan spirituel. Continuez à prier, continuez à combattre, et la chose verra le jour, et c'est déjà même là. Pour nous, c'est une grande joie. un lieu d'espoir. Il faut dire que nous étions pessimistes vraiment à ce sujet-là. Mais vu véritablement les, les événements qui se déroulent, je peux dire, dans la voix de Dieu, vraiment il y a espoir. Les logements qui sont déjà sortis des terres, vraiment ça nous donne espoir. J'ai été même sur le terrain, le lieu de culte avec le pasteur, on a vu. Voilà, vraiment, on a vu que la, la reprise est effective. Nous voulions vraiment bénir le Seigneur pour cette œuvre. Et demander au Seigneur de bénir davantage au American Dream et toute l'équipe. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Des visites de chantier seront organisées dans les prochains jours.